Oh, regarde, une étoile filante. Ben, bah, fais un vœu. Nous avons un vœu de la part de Théo Delacroix grâce à une étoile filante. Il souhaiterait réussir son examen de demain sur la trigonométrie. Il habite au 243 rue du Colbert. Donne-lui le corrigé. Demande. Nous avons reçu un vœu de la part de Jeannette René à l'occasion de son vœu d'anniversaire. Elle souhaiterait, ah c'est original ça, elle souhaiterait mourir tout simplement. Elle habite au 470, rue du Val. Oui, allô? Il euh, y a quelqu'un chez moi. Il a un couteau. Je, je sais pas qui c'est vraiment. Hein. Euh, je me suis enfermée dans la salle de bain. Euh, je suis au. Euh... Allô? Allô? Enfin, allô? Oui. Désolé, il y avait du monde sur la route, on arrive dans 5 minutes. Quoi Nous avons un vœu de la part de Loïc Gendron. Il vient de trouver un trèfle à quatre feuilles. Il souhaiterait que son patron ait un accident de voiture. Bon allez, c'est parti.